Comme disent les anglais, c'est un air de déjà view. C'était moi ça. Et j'ai plus mon super Ah merde Tu l'as vendu Bah non mais il a disparu, vous oh, zut. Vous voyez dû y avoir un bug. Mon super SMG. Bah, je cours et je colle des baffes, ça marche très bien comme si le système de combat. Oh, oh, oh, oh. Oui, et tu vas mourir comme une merde en plein milieu du chemin Oh oh euh, T'as trouvé... Voilà. trouvé un autre légendaire hein non, non il est pas légendaire, enfin ah, il est jaune Bah il est légendaire Ah bah ouais alors C'est quoi on reste groupé ou déplace pour trouver un point intéressant. Bah je pense que euh, on n'a pas beaucoup de temps ah, déjà. Te... Ouais ah, non, ah oui ils font mal Allez Voilà C'est pas passé mon pour m'étendre Là ici Ah merde Oh putain AH oh Laissez-moi La petite que j'attendrisse un peu ta viande. Voilà. On va mourir, on va mourir, on va mourir Non, tu vas pas mourir. pas mourir. A mon avis, à 12 secondes, c'est ce qu'on été là. Ouais, mais c'est tout calculé Oh la ch... C'est impossible de peser 40 kg et d'avoir autant de points de vie Man, j'ai été pose Gauche oh, pardon Gauche, quel côté ah, Oui, c'est ça, ce que je suis en train de me dire aussi <rire> T'es où T'es ouf Je te vois pas Au bout, au bout, au bout, au bout Ah, oh, c'est un merde <rire> Je peux faire comme d'hab, ben je mitraille au hasard, ça vient toucher la tête à un moment. Ouais. <coughs> oh je commence à. Derrière ou il y a un gros derrière En plus ils sont regroupés. Restez bien les mecs comme ça Brick peut vous envoyer des roquettes à la figure. Ah ouais mais alors attends avec toi qui donne des tatas en dessous on va voir le Allez plein d'armes au centre. Oh mmh, c'est oui, du vert. Oui. Et un légendaire Oh lui je le prends hauteur avant que la gravité se remette normalement. Ah du coup c'est quoi Oh bonus au corps à corps Oh bah je vais m'en donner à cœur joie ah bah, tu vois Salut Et l'attaque élémentaire inflige davantage de dégâts Oui Ah merde voilà. Bonjour Ah oui il y a des points de vie Ah oh, les Space Marines quoi oh <rire> Ah on se paraît dans le chapitre de Warhammer L'électrique Ouh ça va faire mal Ils se tirent entre eux ou quoi Oui Ah bah on va les laisser faire Ouais c'est ce que je suis en train de me dire en fait je <rire> euh, crois que t'as plus de mode Anaïs Ah, ah oui j'ai plus de mode Les coups critiques font des dégâts, les coups normaux font pas de dégâts <truits> Et j'ai mal Les ennemis apparaissent avec des armes de meilleure qualité C'est C'est comme gros <truits> truc <truits> un ennemi Putain il court vite ce salaud well well ah, Sans We pile bah, really bon avant vous C'était calculé. Oh trop chaud Bon va retendre, je vais tester, voir ce que ça ah, fait. La tester Bah si tu voulais la tester, il fallait pas la dropper <rire> Bien dans son tonneau. Là, enfin, yours. tout le monde va pouvoir enfin observer comment nous, on ne voit rien quand toi, tu te mets en mode berserk avec des flammes de partout. Bon, et toi, par contre, t'as fini de faire tes courses il a rien que tu peux acheter là-dedans, de toute façon. Je suis pas pauvre. Euh, Peut-être va falloir faire des dégâts électriques. Oh la feinte Et pour moi, le dernier, il est pour. Arrête d'esquiver Oh, attends. J'ai pas de point de vie, j'ai pas de point de vie. Hop. C'est pas qu'est-ce qui tire dessus, es où, Anaïs Non, j'ai presque... Oh, wow. Deux arches-gardiens. Arches oh, euh, ouais, bah, attends, j'ai pas cette pointe de vie point pour ça. Moi. Je ne vois rien du tout sur mon écran. Et mais je crois qu'il y a un mort. Oh, wow. Allez, meurs. Oh, un légendaire par terre! Oh, pour moi! Je sais pas ce que c'est, j'ai un connard! Munition! N'importe quoi, mais des balles! Attends, faut que je me plante parce que là, je sens que je vais pas faire long feu. Ah merde, ne me laisse... pas! <rapples> Brique! Ah, well done, well done! Mm -mm. I have to catch up, count for nothing! <rapples> Le snipe c'est pas efficace Ah bah il vient un peu de tous les côtés ouais Tu ferais mieux de basculer corps Ah oh Non mais c'est pas vrai N Utilise pas l'incendiaire pour m'aider Ah oui non mais ça fait tellement mal Bon oh, je te le laisse hein T'as pas un skill qui okay. te permet de traverser les boucliers de toute façon J'ai balancé une grenade dans le tas j'ai pas vu ce que ça faisait la oh, ah, Sniper, ça va être fun, ça. Ah, mais il, est en pas fou, il y a qui que que que que marche. Merci. Clearly, I'm going to have to ratchet up c'est pas nécessaire. Ah non, c'est pas des soins, c'était une. Plante verte Non Non non c'était un ennemi. Putain mais Foutez-moi la paix Oh Ah bah ça va, pour viser au corps à corps ils vont pas avoir de trop de problème. Voilà, ça a dû en calmer quelques-uns. aïe aïe aïe aïe Reviens connard c'est moi ou Jacques Le Borg il est en train de lancer la Lambada en perdant des points de vie. Quand je te le mets, je vois plus rien. D'accord. Oh so Attention, you non reste, you derrière. And... J'avais dit, non reste. C'est toujours Royal Fire. Ouh. Ouh. Ouais. Ah. Bah, ce façon, moi, j'ai découvert une arme maintenant. Euh... Soit des zombies ou de la lance, ça marche pareil. <rire> Arrête de marteler ton clavier, ça s'entend. C'est bon, je te lève Attends. Bonjour Dans le dos Voilà J'arrose, j'arrose, j'arrose et je me ah, casse. c'est vraiment un personnage de salaud. Oui, t'as un bandit voyou, là Oui. me Non bon, pas courir... je vais rester, hein. pas courir assez vite non, oui, non, non, non. 3, 2... Ah oui Putain, Ouais, ah, il est pas encore mort oh, ah, j'ai dire c'est pas possible euh, euh, Les gens euh, n'ont oui. pas de l'armée le ah, non, non, non, <les> non, non, non, non. monde le monde le non le non mais ah, monde ah, non, mais non. <les> ah, non, mais monde <les> Ah monde le monde le monde le C'est très bien. Qu'est-ce qui Arrête ah, de gendre et où voilà. de où t'es Voilà. J'ai bien des ennemis yeah, plus forts, plus résistants que tu veux, mais je veux mon bouclier. C'est le dernier Oh mais oh, oh oh ce critique Oh oui Viens par là seringue Attention Attention a un petit fusil énervé Allez ouais, moi je suis gros et je suis encore plus énervé. Ah bah c'est difficilement je vais avoir besoin Oui, on est encore plus brutaux. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est bien. Mes quatre armes sont des légendaires. <rire> Comme ça, Naïs ne pourra pas me le piquer, mais par inadvertance. <rire> Ce qui est bien avec toi, c'est qu'en une partie multijoueur, j'ai quand même eu le temps de faire ma lessive, le rangement du coin et la vaisselle. Bonjour Ah toi tu n'es pas un Skag mais tu es mort aussi Blingueur Wouh Ah il reste en bas oh I'm in the hole. d'où les gosses là euh, ouais là-bas merci Anaïs hein, je vois pas ton doigt ah, attention brute l'important c'est que tu serves de cible <rire> j'ai dit tout fort bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour voilà, ouais, c'est ça en fait ils visent mieux Il faudrait qu'ils arrivent à m'atteindre en fait. J'avais appelé un lance-roquette. Okay, J'éparpille, je ventile. On va les retrouver aux quatre now. coins de la map. Next way. Attention Je vis d'un chargeur, J'arrive pas à en toucher un seul. allez ah, son téléphone sonne. Vous êtes bien sur le téléphone portable d'Anaïs Je suis en train de massacrer des monstres à l'appel Vous pouvez me laisser un message et si je suis encore en vie, j'y répondrai En ligne droite, s'il vous plaît, un par un, il y en aura pour tout le monde Ne vous pressez pas, je balance des grenades, c'est normal Voilà, reste en bas. Vous voyez le cache-cache C'est cache. très rigolo Et quand moi je tire dessus, on te tourne autour. Voilà, comme ça Je l'ai bien ah, lui extrait Ça c'est. Mais, parce que je viens de piquer tes frags bah bon, oui, oui. C'est vrai oui. Bon, mais imaginons que non J'aime pas ce bruit Non, non, non, non non, non. non, non. Je, je suis pas d'accord ah, On te couvre Brig, hein, mais de loin J'ai vu quand il te cherche Je suis pas là Attention il a des munitions en plus Ouais mais il a un couteau à beurre Ouais mais il a des munitions en plus de couteau à beurre Enfin, C'est le dernier avant dernier. Oui, on court plus vite et <rire> je sens qu'on va voir un. <rire> Allez, brique, on te regarde. Hein. C'est une à dire, ah, je te non. Rien, vois ah, tu vois rien, rien Donc oui oui J'ai rien compris J'ai oui oui absolument rien compris J'ai balancé 5 grenades, j'ai vidé 4 chargeurs, je n'ai rien compris Bah Naïs, c'est fini well Oui et on a gagné un point de compétence euh, Florian, regarde le magasin Ouh Tu prends Et pourtant, on en a tué du monde, hein. Parce que là, je sais pas de combien on a diminué la population de Pandora, mais à mon avis, là, c'est sûr qu'au niveau chômage, on a fait des chien.